Le Rassemblement pour le Gabon a récemment procédé aux activités marquant sa rentrée politique. L'événement avait pour thème la transition politique pour une élection apaisée, un thème très évocateur pour le RPG qui signe et persiste sur la voie de la transition pour sortir le Gabon de la situation dans laquelle il se trouve, a martelé son président Laurent Engemezui. Ainsi, pour soigner le grand malade en situation de mort cérébrale que représente désormais le Gabon, le rassemblement pour le Gabon exige la transition politique pour une durée minimale de 200. Pour que nous creusions ensemble les sillons d'un Gabon nouveau, semions et arrosions les semences politiques adaptées à notre nouvel environnement national et international, débarrassés des rugosités actuelles. Cette transition politique que nous appelons de tous nos voeux, verra la participation de toutes les forces vives de la nation, à savoir les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile, les chefs coutumiers et dignitaires de la République, la diaspora et les partenaires du Gabon. Laurent Angomesuil, le directeur du RPG, a quelque peu expliqué le processus de cette transition. Comme axe de travail pour la dite transition, le Rassemblement pour le Gabon propose 1. La concertation préalable de toutes les forces vives de la Nation pour l'élaboration des règles du jeu. Une fois cette phase terminée, nous entrerons dans la deuxième, la mise à plat de toutes les institutions de la République. 2. La désignation d'un des président de la République de transition sur la base du consensus, la formation d'un gouvernement de transition qui aura, entre autres, pour mission de refonder réellement l'État, de mettre en place une commission vérité et réconciliation, de redécouper les circonscriptions administratives et électorales, de rédiger un nouveau code électoral, de réorganiser notre système judiciaire, de redéfinir les missions et les préventives de la Cour constitutionnelle, de donner des solutions aux problèmes socio-économiques des Gabonais. Et enfin, cinq, la mise en place d'une assemblée constituante qui aura pour tâche la rédaction de la Constitution de la Deuxième République, cette Constitution qui doit refléter l'esprit de la loi Numéro 3, bar 91, 26 mars 1991. Mesdames et Messieurs, le Rassemblement pour le Gabon propose aussi de sortir l'éducation et la santé des débats inutiles et aseptisés par la création d'un haut conseil à l'éducation et d'un haut conseil à la santé. Occasion également pour le président de dresser le bilan des activités de son parti, mais aussi de se projeter. Je rentre d'une tournée de deux semaines dans la province du ONT. Avec les militants et les partisans du changement de cette localité, nous avons échangé sur toutes les questions sans tabou. Nous avons profité de notre séjour pour renouveler certaines structures politiques locales. Rappelons qu'à l'occasion, un culte d'action de grâce a été organisé ainsi qu'une exposition de photos et des masques retraçant l'histoire du RPG des années 90 à nos jours.